Les salariés euh, travaillant au Café Barley, qui dépend du groupe Coste, sont euh, plutôt à, à défendre leur, euh, leur intérêt. Ça veut dire de régulariser cinq personnes cinq personnes qui sont assez régulières et qui sont dans les clous. Ça sera une situation qui peut durer des jours, même des fois, même des semaines. Mais si les, si les patrons sont euh, assez intelligents à pouvoir les régulariser... Politiquement, c'est possible de le faire. On a organisé ça, on a entamé, ça fait 3, 3 ou 4 mois qu'on a organisé ça avec mes collègues qui sont là. On travaille cinq jours par semaine, souvent six jours de la semaine, souvent même sept jours de la semaine. Souvent, on veut beaucoup d'air supplémentaire. Parce que la société on a confiance en eux. Ils ont déjà aidé nos, nos frères comme ça, beaucoup de nos frères comme ça. Je viens du Mali, euh, je suis là depuis trois ans. J'ai commencé ici euh, les premiers jours de mon arrivée en fait. Dès mon arrivée a commencé à la prononce, maintenant je suis en commune de cuisine, je suis un diplômé en comptabilité en fait. Je suis venu avec des copains de la CGT Culture, puisque évidemment la CGT Culture, elle suit attentivement tout ce qui se passe au niveau des prestataires qui bossent dans, dans l'enceinte du Louvre. Quelle est la responsabilité du ministère Le ministère de la Culture aussi, parce que derrière tout ce qui scintille, il y a aussi euh, des choses assez minables. On est sur à la fois le secteur d'activité de l'hôtel des cafés-restaurants avec le Café Marly, où les travailleurs ont des extras à répétition depuis des années, à 200 heures par mois, donc on n'est pas vraiment sur un extra, c'est un vrai, véritable CDI. Il y a la situation des livreurs Stuart à Monoprix, qui sont dans une situation de sous-traitance en cascade. Tous sans papier, avec des périodes de travail dissimulé. Tout un travail, on va dire, de, de sous-traitance qui est organisé par Stuart, filiale de la Poste, qui sous-traite à Pick-up Logistique, euh, qui sous-traite à GSG euh, Transport Express, et qui soumet les travailleurs à des périodes d'essai en travail dissimulé avant de créer leur compte d'auto-entrepreneur. Il y a aussi des situations d'intérimaires Proman, Star People, Manpower, Man BTP, Planète Intérim qui travaillent toutes pour des grandes majeures du BTP, de la logistique, de la propreté, comme, G, comme GLS, Vinci pour le BTP, Eiffage, euh, Suez, Veolia. Et on a le piquet aussi de CEPUR, qui concerne les travailleurs en intérim et boueurs. Reaper, qui interviennent sur toute l'Île-de-France dans un grand nombre d'intercommunalités. On veut voir On veut voir Ces secteurs d'activité, on va dire, ont été au centre, au plus fort de la pandémie, où on a pu voir que ces travailleurs étaient en première ligne avec les autres, leurs collègues. Et on a des situations là qui sont particulièrement scandaleuses, notamment celle des travailleurs du Marly qui n'ont pas été payés pendant huit mois parce qu'ils étaient justement en extra. Et là on est dans une période où les idées d'extrême droite sont en plus haut, où ça monte très fortement et cette réalité sociale, cette unité du salariat, c'est important que la CGT la porte haut et fort dans, un moment, dans le moment que nous vivons. Ces travailleurs, ça fait des mois qu'ils sont en contact avec nous et qu'on prépare cette grève. Et Il y a un travail de coordination dans la CGT énorme et donc c'est nécessaire dans la période que nous vivons à la fois pour lutter contre ces conditions de travail pour la reconnaissance aussi des premiers de corvée, euh, la revalorisation de leur salaire, la revalorisation de leur contrat de travail, mais aussi la question de l'unité du salariat et que les intérêts des travailleurs migrants, c'est les intérêts de tous les travailleurs. Sans Sans pas